Et réalisation d'une plateforme de vote en ligne. Vous avez la parole pour 10 minutes. Je Voici David de vous présenter projet de d'une plateforme de vote Alors, voici notre temps on va suivre le rôle de cette présentation. On a l'introduction, la, la solution qu'on a apportée, la conception et puis la réalisation des, des concrètes conclusions et perspectives. Alors, vous parlez de l'introduction à la, à la conception. surtout une grande contestation de la part des partis politiques. Parler de l'existence. Maintenant, nous savons tout ça principale vitesse des élections sur tout le temps du territoire. Mais chose que, malgré les améliorations structurelles, ça reste encore manuel, surtout dans un état de la dévigation des résultats. La porte des la police c'est de mettre en place une plateforme de vote en ligne. Il va essayer maintenant d'automatiser les votes, surtout les comptages, et surtout d'améliorer la fiabilité et les vitesse de déplication des résultats. Le grand travail nous sommes planifiés. Pour la conception de notre plateforme, nous avons utilisé les technologies souvent, ainsi de suite qui sont UML pour la modélisation et puis à de programmation. Voici le diagramme de classe de la conception UML. Le diagramme de cas d'utilisation, qui cherche ici à décrire les activités ou les interactions qui se passent entre les entités et la plateforme. Le diagramme de quantification de d'un votant et l'ensemble des activités qui se passent à l'interne de l'application quand un votant essaie de se connecter. Le diagramme de vote, comment se passe le vote à l'interne de l'application. La réalisation peut rester à de l'application. Je vais vous dire que pour cette plateforme, il peut rester n'importe où pour voter, il peut rester dans son bureau au breton de la nulle part il suffit juste d'être destiné sur la liste électorale ok alors à travers une méthode de vidéo je vais vous parler de faire monter le mouvement de la peur et puis voici euh, la plateforme pour l'administration la, on vient de créer une élection depuis l'actif c'est qu'il fait déjà il n'y a pas de il n'y a aucun vote mais il y a des réunions et promis qu'on a enregistré la qu'il y a un à la fin alors, on va commencer par l'enregistrement des candidats. Il suffit juste de cliquer sur plus, on a le formulaire, et puis on remplir le formulaire, puis sur enregistrer. On a un candidat, et puis ainsi de suite. On a quatre candidats comme ça, ainsi de suite. Maintenant, on enregistre, on importe la liste des électeurs. Il suffit juste de cliquer sur plus et parcourir. Voilà. Voici la liste des électeurs, les quelques électeurs en fait répartis en différentes communes. Il suffit juste d'importer la liste qui sont inscrits. et puis enregistrer. On a 15 électeurs inscrits dans différentes régions. Et puis voici dans différentes communes. Voici le commun. Il a bien sur si l'électeur essaye de se connecter au lieu aucune élection en commun, parce que l'heure élection n'est pas encore mode. dans ce cas, on modifie au niveau de l'élection, on par exemple l'heure. De 16h par exemple, 23h16 uh, ou 20h, on lui dit directement. Ah, il clique sur voter. Maintenant, il a directement la page d'authentification. Il suffit juste de, de prendre les informations là-bas. Et puis pour un électeur, par exemple, pour chaque connexion, il a directement la liste des candidats présentés. Il suffit juste de sélectionner ou de cliquer devant le candidat auquel, auquel on veut voter. Votif par exemple, si on clique sur le qu'on demande ce candidat, voter, et puis on le notifie, vote effectué avec succès. On peut se connecter à travers ces informations. Regardez, il y a un vote en six phrases valablement exprimées, 100% de six phrases valablement exprimées parce qu'il y a un premier vote, vote et puis valable. Voilà, voici le candidat qui a mis cette voix c'est la même chose, qu'on charge, on sélectionne par exemple, devant le candidat, on clique sur voter, on dit vote effectué avec succès. Voilà. Voilà, on a deux votes, deux valeurs mal exprimées. Voici si les deux candidats de l'île, c'est nouveau C'est ainsi de suite. Mais pour l'instant, il y a zéro billet de l'île. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent voter pour personne. Par exemple, celui-ci, s'il se connecte eh bien, il y a un en bas ici, si tu cliques sur démarrer dé, dé, les tenues voter. On dit du vote effectuée. c'est un vote, mais voilà, maintenant ça, ça ne nous rate plus dans les centrailles valablement voilà, exprimés. Voilà. Maintenant après les élections, il faut publier les résultats, c'est-à-dire que tout, tout, tout le monde ait accès à la plateforme. Voilà, il clique sur publier, maintenant quand on clique sur les résultats, il y a les résultats publiés, il s'électionne juste de l'élection, on a des, la statistique globale on a les résultats. si de suite. Nous sommes confrontés à quelques contraintes. C'est-à-dire, une personne peut se ressentir aujourd'hui et elle décède avant les élections, par exemple. Quelqu'un de sa famille peut prendre la carte sa carte électorale et essayer de voter pour l'issue, ce n'est pas normal. Mais euh, pour ce problème, pour l'instant, jusqu'à présent, on avoir une solution à ce projet. Et ensuite, il y a un autre contraint. C'est-à-dire, il y a des gens il faut savoir d'abord que cette plateforme n'est pas faite contre nous. Il y aura toujours des gens qui vont dire qu'ils ne vont pas voter à l'île. Donc, les, les deux votes sont peu. Donc, pour ce cas, on a dit qu'on va proposer à la CENI, c'est-à-dire de faire une recommandation aux électeurs lors des recensements. C'est-à-dire, qu'on nous demande, nous votons à l'île ou pas. Si tu dis oui, nous tu dois voter à l'île. Dans ce cas-là, on note que nous voter à l'île. Dans ce cas -là, nous, c'est seulement la liste de ceux qui vont voter à l'île qu'on va recevoir à la CENI. Ce cas, pas une question de l'église de vote. Ce, euh, ce travail ainsi fait nous a permis non seulement d'accueillir des informations, de, de, de l'expérience euh, dans le domaine des élections, mais aussi euh, nous a permis euh, de découvrir le framework d'Arabel qu'on n'avait pas vu en cours, en fait, euh, oui, de, au niveau euh, communal, régional et national. Et ensuite, nous, nous, nous souhaitons encore euh, gérer encore les élections communales et les législatives. Mesdames et messieurs, euh, ch chers invités, on aura vous remercions pour de votre attention. Merci pour la présentation. Je passe la parole au membre Merci, chers candidats. Ma première question. Je sais que le thème est intitulé « plateforme de vote » en ligne, mais je voulais juste avoir une petite précision. Est-ce que c'est une plateforme de vote ou une plateforme de sondage C'est une plateforme de vote. De vote. OK. Ceci étant dit, et si vous prenez la partie publication des résultats en des compris, directement, on a des résultats en temps réel. Et puis, à mesure que les gens votent, c'est-à-dire quand le public vient sur la plateforme, le public voit les résultats. Non, non, non. c'est après les élections que l'administrateur publie les résultats Si, Sinon, on ne verra pas les résultats. Ok. Là, c'est quand c'est publié qu'on verra les résultats. Alors, à ce point de vue-là, vous avez dit qu'il y a deux types de votes. On peut voter dans les bureaux, on peut voter et aussi sur la plateforme. Mais il n'y a pas une option qui intègre les résultats des votes, des bureaux, pour publier le résultat. Vous savez que le résultat qui est là, c'est le résultat de ceux qui est un Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. Okay. Peut-être deux dernières questions qui ne sont pas assez pertinentes. C'est au niveau de la page d'accueil, là où il y a les deux personnes qui ont le téléphone là. Bon. Les deux personnes là, si elles ça, qu'est-ce qu'elles vont dire Est-ce que vous les avez demandé avant de mettre leur image là-bas Non. Quand on sélectionne un monsieur pour le je de l'un côté, je dis bon, vote. Va c'est validé. Et c'est validé automatiquement, alors que ça devait me demander confirmation, peut-être. Il êtes couché par inadvertance. No. Il oui, le -ou? Oui, oui, oui. Ok, c'est là. Uh, Ce le... Le, en... La au lieu que ce soit les résultats de manière qu'on au niveau du site, c'est l'île, au niveau du site, parce que pour publier des résultats, la série a besoin des résultats euh, au niveau de, pour, des résultats globaux. N'est-ce pas Je vais montrer que chaque de Excel, dans le chargement des fichiers Excel permettant de charger. Les clients qui ont sont de voter en ligne. Maintenant, à la fin, il est 18h00 on va fermer le bureau de vote. On va en même interrompre de, de la possibilité de voter au niveau du conseil de la plateforme en ligne. N'est-ce pas? Alors, le déploiement commence dans les bureaux. En même temps, il faut interrompre récupérer les résultats du vote à l'île. Alors, comment vous allez gérer ça de sorte que, parce qu'on sait en Guinée, chacun quand même pourrait voter, il y a un problème de prise de confiance, n'est-ce pas? Comment on pourrait, l'administration pourrait récupérer ces résultats-là avec le contrôle des ICDC, des IC, le contrôle des représentants des différents partis politiques, et intégrer ça au niveau des autres résultats -là. Voilà, pour les intégrer, pour les intégrer dans, le, dans les résultats globaux. Comment ça se fait Les perspectives, mais là l'intégration du résultat de votre au niveau, des résultats globaux, c'est un deuxième imminent. Enfin, Pas une partie des Guinée, peut-être. 5 ou 10% de l'électorat votent à lui, on a besoin de ces résultats-là immédiatement et les intégrer dans les résultats globaux. Au niveau du de la centralisation, Au niveau de la centralisation, on va dire les résultats de Gekedou, les résultats de Yomou, les résultats de Dalaba, n'est-ce pas les résultats de ce qui à en même temps aussi. Des résultats les résultats du vote à vie. On a besoin de ça avant la publication des résultats. Et ça, d'ailleurs, ça doit être les premiers résultats portabilisés parce que ça lit, c'est automatique. Comment on les intégrer au niveau des résultats vote Comment vous avez géré ça Vous n'allez pas faire de télécharge. Oui, oui c'est la série le... Car. plateforme a une partie de la une ou de l'opposition, se des à la question de quel des vous êtes les Parce que la République de Guinée, c'est une structure indépendante qui servait de gérer les élections dans le des ça, bon. c est c est la République de Guinée. Ça, c'est constitutionnel. C'est pas Peut-être que vous, je ne vais pas viser trop de temps, mais quand même, j'aurais bien aimé euh, comprendre cette partie-là. Euh, une dernière question dans les perspectives. Euh, moi j'ai choisi de voter à Lille le jour des élections. Euh, peut-être que l'État euh, qui a bloqué la diffusion des SMS, euh, peut-être d'après parce qu'on a vécu en Guinée va dire, puisqu'il y a eu maintenant le vote à l'île, on va laisser quand même euh, le data, la connexion, on va laisser pour ça, on va bloquer Facebook tout ça, n'est-ce pas On va laisser ça, c'est pas grave. Mais il se peut qu'il y ait un problème de connexion. Beaucoup veulent ou des problèmes de techniques. À la dernière minute, je n'ai pas d'impact, mais je découpe que je me vous vous Comment je vais faire Bon, si on a de la il cest à le c'est impossible de ma carte je vais voter oui. ah, ma maintenant. Comment faudrait-il faire bon, ce... là, on Non, je ne vais pas. Fini, pas plaisir, je ne peux pas se faire pas trop bien, je ne peux pas voter à, à J'ai été à la maison, je suis parti à, à, dans la bas chez moi et il n'y a pas de réseau là-bas. Un exemple. Le jour là, et je vais voter. Enfin, tu veux, c'est pour dire que ce projet, s'il vous plaît, la dernière, et c'est voilà pour tout le monde, n'imaginez jamais pour faire un projet. Aller à la source pour voir toute la faisabilité. Quand je dis tout, en tenant compte de tous les aspects juridiques, institutionnels, techniques, etc. C'est vraiment ça. C'est compliqué à faire de la tête. Je vous ai dit depuis le début, parce que c'est simple. Ah, juste des bah, Si je veux voter à l'île, je peux tout comprendre. Hein, je présente quelle information pour ma collection pour que je puisse voter à l'île Si je veux voter à l'île, je dois fournir quoi pour que je puisse accéder à la page de vote et de vote. Ah. Le sixième électeur, oui. je dois voter. Je viens sur la plateforme, quelles sont les informations que je dois fournir pour voter? Oui, de la plateforme. Oui, de la plateforme, oui. la plateforme, et directement les la base de tant que mot que de la carte d'électeur. de oui. C'est simple. là. Et ce Non, il faut pas c'est ça. Parce qu'en Guinée, nous avons vu ici des machines préconfigurées pour des votes. Nous avons trouvé des listes de votes. À une semaine de l'élection, on les a trouvées dans les maisons noms, les comme ça, dans les quartiers. Oui. Ça veut dire que je connais les noms, j'ai la liste, des noms, les prénoms, dates, de naissance et des vais des pour les ans. C'est ça. J'avais dit, par exemple, j'avais pris l'exemple, si, si, si une personne arrivés à se licenciés et décèdent avant les élections. Elle dit qu'on peut prendre la carte de sa carte et voter. On avait dit que pour le moment, on n'avait pas une solution. Vous n'avez pas une solution, ça, qu'est-ce que vous voulez faire Je vous dis que pour le moment, on cherche d'abord la solution. Je vous pour la solution. Je vous que pour que les votes soient priables, pour qu'elles soient biométriques. Toutes les autres alternatives alternatifs bancaires, vous allez voir, la France on permet aux étrangers, aux Français résidents à l'étranger de Rassurez vous Rassurez-vous, ces gens-là tout le monde, ils tracent tout le monde, tout le monde. Par exemple, si c'était moi, je prends Mais sur la même machine, normalement, je porte 3 et 5 mois, c'est ce qui se fait déjà. Est-ce que votre programme permet en fait de rélever ces cas, ce qui se fait là, avant de se rassurer, par exemple, que c'est des cas de trop de c'est un 6 heures, parce que quand même, l'idée est bonne, mais il y a beaucoup de travail à faire. Merci à vous. Jusqu'à 22 h ça ne sert à absolument à rien. Alors, je vais passer la parole au Marc Désiré. Sakende va essayer de véhiculer un message. Votre dernière journée, peut-être en tant qu'étudiant à l'Université Nombo Je ne dis pas c'est c'était un des ah. Voilà. Donc, on va commencer par M. muktaru Je donner un peu de conseils. OK. Euh, merci à l'ensemble des candidats. Et c'est pour moi un sentiment de grande satisfaction et de grands plaisirs pour vous voir vraiment défendre vos projets en ce jour d'aujourd'hui. Dans l'ensemble, vraiment, c'est très bien passé. Et presque l'ensemble ici, je les ai tenus au moins trois fois. Disons, je les ai tenus trois fois. En, en deuxième année, en troisième année et en quatrième année. Dans différentes matières. Donc, je connais, même si ce n'est pas nommément les gens, mais je connais tout le monde ici et ce sont des gens que j'ai appréciés ici devant eux-mêmes et derrière vous, en face d'autres étudiants je vous ai toujours appréciés j'ai apprécié principalement vous et des étudiants qu'ils aient eu à Gamal par rapport à d'autres universités, chaque fois quand je suis avec eux les étudiants de l'UNC, les étudiants de, de Gamal prenez exemple sur ceci, c'est des gens qui se battent, c'est des gens qui sont bien alors, je vais vous conseiller six choses. Trois choses regroupées et trois choses encore regroupées ensemble. Les trois premières choses, c'est des personnes que vous devez respecter si vous voulez vraiment euh, réussir votre carrière vos parents, vos professeurs et les autorités. Et l'autre point, l'autre groupe, c'est l'effort que vous allez fournir. Vous allez fournir votre temps, vous allez fournir de l'effort de votre sœur et vous allez fournir encore un peu d'argent pour dépenser les projets, les activités, vos ambitions, vos objectifs pour pouvoir réussir. Si vous faites ça, vous allez sans doute réussir. La réussite n'est pas liée à la magie. Allez, c'est un Karamoko de l'autre côté allez c'est un magicien de l'autre côté ou allez je ne sais pas c'est qui il n'y a pas cela, tout viendra de vous-même donc euh, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui c'est dire que vous, vous vous apprêtez à affronter la vie et combattre en vrai homme et en vrai femme ou en vrai fille et la vie elle est sans pitié le marché de l'emploi est sans pitié ce pas parce que tu es mon parent que je vais t'employer dans mon entreprise. Je t'emploie parce que tu es compétent, parce que tu vas me satisfaire, tu vas te satisfaire toi-même. Si tu es mon parent, j'ai besoin de te faire quelque chose, de te donner de l'argent. Mais pas de t'employer dans mon entreprise, sinon tu vas faire périr mon entreprise. Donc, juste, euh, je vais vous laisser sur ces mots et passer la parole à mes autres collègues. Merci à tous. Un grand honneur, un plaisir pour moi aujourd'hui de vivre cette journée avec vous. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas longtemps, nous préparions cette journée à avec J'accord feu la chef de département. Depuis à la de la qui est dans le paradis et qu'il fasse que nous soyons des hommes et des femmes de foi le jour qui nous rappellera à lui car ah, c'est un jour inévitable. et le plus dangereux en ce jours ce que personne ne sait c'est quand, quand ça va venir où, dans quelles circonstances sur Dieu le sait alors pour revenir à la clôture de cette journée longue, je ne vais pas dire dure, s'il y a un bilan à je dirais que le bilan est positif. Parce que, lorsque vous êtes rentré à Vinci, la première fois, on a donné le cours d'informatique de banque et d'ordinateur. Et aujourd'hui, en nous quittant, vous utilisez des technologies peut-être que nous-mêmes nous ne sommes pas trop familiers avec simplement à cause de l'effort que vous allez fournir. et également pour renvoquer le pas à M. Mokhtarou s'il y a parmi les conseils quelque chose à vous dire d'ici cette transition entre la fin de votre vie de vos études et l'intégration dans l'entreprise, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'accélérer le contenu, à travailler davantage, à apprendre davantage. Car, en entreprise, vous apprendrez autrement, vous aurez moins de temps que vous l'avez maintenant. Vous comprendrez tout de suite quand vous serez dans l'entreprise. Et il se pourrait que vous soyez amené à travailler, dans un journal auquel vous n'êtes pas trop habitué. Dans des systèmes que vous n'avez pas vus ici. Mais le plus important, c'est que vous avez vu les bases. Et je voudrais encourager la plupart d'entre vous également à poursuivre les études. Aujourd'hui, on nous a montré sur plusieurs technologies. Web, Android, donc aussi des jeux, des savoirs, etc. etc. Mais le plus important, là où vous avez eu en général le plus de difficultés, c'est au niveau de l'analyse, au niveau même de comptement de l'informatique, la base. Quant à l'apprentissage des outils, aujourd'hui, vous pouvez entendre parler des outils, vous, vous donnez un mois pour le maîtriser ou deux semaines, dépendra de votre disponibilité et de votre faculté de compréhension. Alors n'oubliez pas, les éléments de base, il y a des choses sur lesquelles, euh, sans, sans gêne, vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez revenir. Que ce soit les, les langages de base, vous pouvez considérer que c'est pour rudimentaire. Je prends le langage C, je prends Mérite. Vous pouvez revenir là-dessus pour découvrir d'autres choses, pas pour évoluer dans ce langage-là, mais pour constituer votre base vous permettant d'aller de l'avant. Il y en a parmi vous qui vont continuer les études supérieures. J'ai avez euh, un souvenir amer avec M. Bobo. Mais croyez-moi, il vous a donné un cours l'un des fondements actuellement dans le domaine des recherches en informatique. Pour qui veut continuer les études pour qui veut faire euh, de la recherche, les cours d'intelligence artificielle, les cours de théorie de graphes, le cours de théorie de langage et compilation, les cours d'algorithmiques resteront indispensables, s'il vous plaît. Euh, pour finir, je vous invite, le peu de temps que vous avez et l'expérience a prouvé que vous êtes capable actuellement d'apprendre n'importe quoi en si peu de temps, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'aller au Ghana. Vous n'avez pas besoin, si les mots ne vous le permettent pas, de vous inscrire à celle Apprenez la l'anglais. Prenez du temps, tout le temps, le temps qui vous reste pour apprendre, mépriser, parler écrire correctement l'anglais. Bonne chance. Cette année, il y a une particularité. Les génie logiciels à l'INC, c'est parce que je suis le premier, en fait, à, à motiver les étudiants pour qu'ils partent en génie logiciel. Je me rappelle qu'en 2011, j'avais avaient tout fait. Finalement, on n'avait pas hâté les forums. Je pense qu'on avait eu 12 ou 13. On n'a pas pu. L'année qui a suivi, c'est-à-dire c'est des 12, on a quand même pu avoir un groupe. Et c'est ce qui s'est fait cette année. Vous êtes la troisième promotion en 2019. C'est ça, non Oui, la troisième. Alors, contrairement aux autres années. Nous suivons ce qui se passe. Personnellement, moi je suis, partout où on parle d'applications et autres, je suis là. Même si je n'ai pas ma tête, la main ici, mais ça m'intéresse au niveau de ce fait. J'ai vu les prix décernés à certains d'entre vous. Il y a eu 4 ou 5 personnes, ou plus. C'est une première. Et je tiens à à vous féliciter, les autres à faire de même. Il ne faut pas finir. Il y a un an, je vous ai dit. En fait, si vous arrivez en quatrième année ces jours d'aujourd'hui là, vous posez encore la question qu'est-ce que vous avez appris pendant ces quatre ans vous, vous rappelez ce que je vous ai dit Alors, ça reste voilà. Quand on avait premier module l'année en troisième année. Quand je suis venu, il y a la majorité ici aussi, quand il y a eu le 10e module, là où il y avait encore des projets. Je vous avais dit ceux qui avaient évolué et ceux qui n'ont rien foutu pendant ces 6 mois. N'est-ce pas oui. Je vous avais dit. Parce que le plus important est de progresser et non pas de rester au même niveau. C'est ça le plus important. Donc battez-vous, continuez à vous battre, il ne faut pas dormir à la maison pensant que le boulot va vous trouver là-bas. C'est non, c'est impossible. Si vous dormez, dormez. Personne ne viendra taper à votre porte et dire que j'ai un projet par là ou autre. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut sortir, il faut se battre. Et quand vous avez les compétences, croyez-moi, tout viendra, tôt ou tard, vous allez vous galérer, mais les vous voilà, voilà un exemple. Donc, du courage et merci à vous, et bon site. Merci. Mais les noms, au niveau du contenu. Donc, mais c'est fait la même chose, je fais la même chose, mais c'est fait la même chose. Et on fait la main. Pour chaque candidat, c'est la note de M. Moukaou, plus la note de M. Samba, plus la note de M. Youssou, et ça donne un total combat de diviser par trois. Et c'est ce qui a donné les résultats suivants que M. Moukaou va obtenir. 5-0-0. Mamadou Moussa va. 5-0-0. Alassane Bari, 733. Ismaël Diallo, 733. Miss Baoba, 775. Mamadou Sou, 775. Mamadou Ri Diallo, 675. Habibatu Diallo, 692. Alassane So, 783. Mariamba, 8.08 Mamadou 6.50 Abdoulaye Dubil 6.75 Montaga Traoré Montaga Traoré 6.67 Collier Ernest 5.83 Boubacar, 6 du soirée, 7.42, Ibrahim Asouri Djabi, 7.25, Abdoulaye Diallo, 6.33, Boubacar Yassine, 6.25, Mamadou Diaby 6.58, Alpha Djaoba, 6.42, Mamadou Madiou Ba, 7.25 Mamadou Djan Dukouré, 8.00 Ibrahim Diallo, 7.92 Thierno Mohamedou Diallo, 7.33 Mamadou Saïkou Doumbouya, 7.33 Boubacar Diallo 700 0, 0. Abdullahi Ba 7 0 8, Amadou bah, Diallo, 7 Alpha Omar Diallo 783 8 Bella Diallo 6 Usainaku, Diallo 5,92 Mamadou Safebari, Barry 6,42 Oumar Kone 6,33 Mamadou Saïdou Soare 7,42 Abdullah Diallo 6,92 Amadou Ba 7,25 Alpha Amadou Diallo 6,75 Mamadou Bobo Diallo 783 Mamadou Saïkuba, 792 Aminata Barry 642 Raihanatou Balde reviendra pour elle reviendra pour défendre son projet. En attendant, elle a une note en suspension. Donc la note est suspendue jusqu'à ce qu'elle présente son projet. Mariam Bach, 758. Oui, Le Diallo, 750. Kaba Kita, 650. Lancine Touré. 6.33. 6 6.17. Ainsi, la fin de ce résultat. On m'a donné 18 rapports. J'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième. Je me suis rendu compte que je peux me contenter d'en lire... Cinq. Et tout le reste, c'est la même chose. C'est pas bien. Vous allez être diplômé, vous allez sortir sur le marché du travail. Là, ça ne pardonne pas. Je ne dis pas pour ces deux demoiselles qui sont là, pour ceux qui sont passés. Je le dis pour tout le monde. Faites très attention à ce travail. Prenez. Cette... Investissez-vous dans votre travail. Au bout de suivant. Merci. Bonjour, chers amis. Nous sommes là devant vous pour vous présenter les nouveaux qui de mise en place ce service de Ce projet va être présenté par Valérie aussi, moment, moi et Moubouya Ce projet nous a été encadré par M. Gaboulias. Alors, pour mener à bien notre projet, on a élaboré un plan. Donc, voici. En première position, on va parler de l'introduction. Puis, nous parlons de la problématique et de l'objectif. Nous ne pouvons plus d'art faire un ressort sur la structure générale. Et nous parlerons ensuite de l'équipe générale de la solution. Ensuite, nous parlerons des architectures de mise en œuvre. Puis, plus tard, nous marcherons sur quelques configurations de gestes de fonctionnement que nous avons, nous avons eu à faire pour terminer par la conclusion et la perspective. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'introduction. De nos jours, chaque entreprise, chaque start-up et chaque organisation a besoin d'un serveur. Chaque organisation déjà ayant un système informatique a besoin d'un serveur en son sein. Alors, puisqu'on parle de serveur, c'est quoi un serveur Un serveur n'est rien d'autre qu'une machine possédant des informations particulières lui est à la disposition à d'autres machines à partir d'un réseau. Donc puisqu'on parle de serveur, dans notre campagne enfin, du SME serveur, alors c'est quoi le, SMS le SME serveur Le SME serveur est un OS Linux qui permet de déployer facilement sur une machine un serveur version Donc sans plus tarder, nous allons passer à notre problématique. Le jour où c'est vers chez soi-même, son entreprise est devenue un qui nécessite de gros moyens financiers, donc ce qui n'est pas le plus souvent évident pour certaines entreprises, voire même certains startups. Alors nous nous sommes posés des questions à savoir, quels sont les défis dont on devrait faire face dans le but de mettre en place des ressources qui sont espaces, disques, imprimantes, messagerie et évertements à de coût financier Pourquoi devrait-on miser nos ressources sur un serveur SME Et dans ce sens nous avons fixé les objectifs et nous nous sommes dit que pour pallier à ce problème, nous avons donc passé au SME serveur. Alors, il faut donc savoir qu'en dessous même de 5 personnes, les ordinateurs forment souvent un groupe de travail. À l'image de leurs utilisateurs, les informations et les ressources espaces disques sont mises en commun sans contrôle et ni homogénéisation des outils. Et au-delà de cette tailles, de nouveaux besoins s'installent, notamment. Il devient important de savoir que chaque utilisateur sache pour aller chercher les informations dont il a besoin au niveau de son serveur, de son activité. Donc, le service au sein d'une entreprise et dans notre cas au sein de l'UMC, Donc, puisqu'on parle de l'UNC, je vais passer la parole à mon ami qui s'est préoccupé pour parler de l'UNC. L'édite de la solution. Le service est un peu plus important pour l'équipe d'une entreprise et pour écouter les petits témoins d'entreprise. Le indépendant ou les particuliers, à l'ABC, je suppose que d'un intégré, le qui est, égale, est également aussi destiné à ce qui yes, est d'accès à la Ainsi est sur le service, de partage du fichier du matériel du et des Notre se présente comme ça. Nous avons le serveur en mode « only », c'est-à-dire en mode « uniqueur ». qui est divisé en deux parties, c'est-à-dire la partie extérieure et la partie intérieure. La partie extérieure comporte notre qui comporte l'Internet de la partie intégrée qui comporte notre réseau LAN. Notre réseau LAN, nous avons ici notre serveur SMI. Ici, nous avons des machines clients, toutes interprétées via un HEP. Nous avons un gateway ici, qui est ici comme une passerelle avec l'AMCRA, l'Internet et le réseau LAN. Nous avons un firewall qui assiste sur la sécurité de notre réseau LAN. Test de fonctionnement. il y test de fonctionnement, nous allons commencer par les mises à jour. Comme tout autre système, comme la première chose, si mettre à jour pour Pour cela, dans le menu gauche, sur la réplique de complication, sur « Mise à jour logiciel ». Et de base, base chargée, appelé, après, donc, en fait, de base, après les papiers vont s'installer. une fois, c'est déjà de vous le système est ajouté par le débarat Et bah, si, on obtient, ça, donc un rapport qui, témoigne, qui demande de mise à jour effectuée, il y a donc primordial de savoir à la liste de l'installation du cerveau, qu serveur qu'un seul utilisateur est créé. Et ce seul utilisateur est l'administrateur. Lorsqu'on est installé, l'utilisateur, c'est-à-dire le serveur, a créé automatiquement l'administrateur. Pour ajouter un nouveau compte d'utilisateur, on a ajouté un autre compte d'utilisateur. On part au niveau de la réplique à l utilisateur. L utilisateur fait... Ceci est les informations qui le sont ajoutées utilisateurs. l'utilisateur. C'est un moyen qu'on de faire et de salut. comme tu de de se connecter à travers un compte de salut. C'est de de de de de la de L'interface de connexion de l'UML que nous avons déjà configurée pour l'utilisateur WordPress. Donc ici, il va tenter de s'authentifier d'abord en entendant l'utilisateur et en entendant le mot de passe. D'abord, je vais vous préciser que si vous voulez accéder à cette interface, vous avez là d'abord un HTTPS et vous entrez les d'autres adressifs. Donc le HTTPS qui est couvert d'extenseurs post-colts chacune, c'est du vernis tous les messages. Il fonctionne d'abord à base de deux clés il y a une clé qui est à votre, à votre, à votre navigateur et l'autre clé qui est à, votre, à vos utilisateurs. Donc à chaque fois que vous enverrez un message, le message sera lucté par le navigateur et par la clé du navigateur et l'autre clé sert à, à dire, de lucter le message. Là, nous exemple, l'interface de Webmail, de, de l'utilisateur À partir de cette interface, vous pouvez envoyer des pièces jointes, imprimer des messages, envoyer des, des messages à tous les autres utilisateurs et même aux autres groupes d'utilisateurs auxquels il appartient. Là, à ce niveau, on a l'interface de notre SME. Nous avons mis l'accès à partir d'une connexion à distance par l'application boutique et par une vraie configuration du SSH. Cette interface que vous avez là devant vous, il vous permet de configurer votre serveur SMS, de la SME plutôt, à partir de la même manière que vous pouvez configurer votre serveur SME. Si vous l'avez accès à partir d'une interface qu'on appelle WebManager, une interface graphique, vous pouvez la configurer de la même manière à partir de l'interface qu'on vient de vous afficher précédemment. Donc il faut noter que cette interface est sécurisée. D'abord, après la configuration du SSH, comme vous de votre déjà on vous demandera évidemment le mot de passe de l'administrateur ainsi que son nom d'entrée. De. En plus, il faut préciser pour réaliser un site web et nous avons débranché au sein de notre système. Voici là l'interface de notre site web qui est l'université de Et ensuite, on a créé un bloc à partir de notre serveur et c'est l'université de Donc On va commencer. C'est accès à distance. Pour cet accès à distance, on va c'est l'application le C'est Pour éviter de sécuriser, nous avons 100 C'est pour DB, c'est ça, ça Pour éviter au hackers, par exemple, de pouvoir, puisque tout le monde sait que le port par défaut du SSA est ça, et le 222, donc ça devient plus facile pour que, par exemple, quelqu'un qui peut hacker à partir d'un SS, à partir d'un de mettre le port 226. C'est le demande de ce que le mot passe. Donc, il va se l'appliquer ici, en, en tapant le nom de l'administrateur qui est son mot de passe. Voici l'interface de notre euh, serveur, de serveur de son console. Donc ensuite, on passe. passer. On... Voici les d'autres, c'est-à-dire l'interface de notre serveur. Appelé voilà. serveur malade. Le serveur malade, ici, c'est notre site web. Donc, créer notre lien. Voici le site web qu'on a eu après. On a créé les liens qui marchent, par exemple, la, la connexion de l'administrateur parce que la solution. Et cest à la page. Non, on a pas, Ensuite, nous avons ici notre compte-bloc, yes. voici, voici le bloc personnel qu'on a eu à partir de, à partir de notre serveur de serveur. Il y a le blog personnel de milieu qui porte dire, des informations à propos de notre serveur de serveur. Voici là l'interface de la web où l'utilisateur peut se connecter et enfin envoyer des messages aux autres utilisateurs ou aux autres utilisateurs. On a là l'utilisateur qui va tenter de se connecter et il va avoir accès à l'interface de sa boîte de réception. On va attendre que le chargement s'est C'est un peu toujours que le sache, chaque Top chrono, top chrono, top chrono. Ok, donc on est net pour mieux apprécier votre travail. Ok. Donc euh, nous allons vous écouter, mais avant que mes collègues ne prennent la parole, vous avez dit serveur SME. SME. Et dans les grossaires, vous n'avez pas mis SME. Oui. SME. C'est le, le nom Non, non, moi je ne sais pas ça. J'étais dans le glossaire, vous n'avez pas mis SME. Et on l'attendait d'abord, je n'ai posé aucune question. Ce n'est pas une question d'abord. Ce n'est pas une question. Dans le glossaire, vous n'avez mis aucun SME. SME, ça veut dire quoi C'est le nom de quelqu'un, ça a une signification. Ou bien c'est quoi concrètement Je ne sais pas parce que bon, ça c'est un problème. Avant, non, je n'ai posé encore aucune question, c'est juste une inquiétude. Euh, quand on fait quelque chose, ça pour donner l'accessibilité. Je n'ai posé encore aucune question. Peut-être qu'au moins opportun, quand ça m'entour viendra, j'allais répondre je vais laisser à mes collaborateurs. Et... C'est bon, c'est un hébergère en tant que tel. Ou bien c'est un serveur en tant que tel. Parce que est... mon ami vient de me dire tout de suite là, que ça permet d'héberger mon site web. Ah, là ça change automatiquement la donne. C'est la dire que c'est un outil qui permet de stocker eux. De, voilà, de, en fait de gérer les différents sites. C'est lequel C'est un serveur de messagerie bas ou bien c'est un point d'échange. Bon, c'est un serveur de messagerie. Mais ça ne stocke pas les différents sites. Non, je je voudrais tout simplement simplifier la question. C'est bon Je suis dans une société X, c'est bon à quoi c'est que vous avez Je veux héberger mon petit site là. Est-il possible que ce outil là, voilà, conserve mon site, que je puisse me connecter à tout moment et envoyer les, les messages et les recevoir Oui, les Ça veut dire que vous, vous êtes un fournisseur, moi je suis un client. Vous stockez, vous gardez mon site là. Je simplifie le langage, C'est bon de le faire. Quel est le protocole qui tourne derrière ça D'abord, on avait un domaine à la base. Maintenant, on a un site web pour créer un autre sous-domaine. À, la si à travers de les AID. À travers le AIB. C'est pas un frère. Au niveau de votre architecture, je êtes d'accord avec moi ça, l'architecture là. C'est bon. C'est votre architecture, bien sûr. C'est bon, non Après toute une panoplie de, euh, de PC, vous avez un heure. Bon. après le web vient aussi quoi Le... Après le web quoi Moi, mon inquiétude là, c'est l'utilisation de ce web là. Parce que utiliser un web dans un réseau traditionnel, a... ah, c'est grave. Pourquoi de... je dis ça On a un utilisateur ali un autre utilisateur Kaba. Les deux doivent communiquer de façon spontanée. Alors, si un des utilisateurs émet sur le réseau, c'est bon. Le hub, son rôle, c'est quoi C'est de diffuser sur tous les ports. Il cherche même pas à savoir qui a besoin de traiter ce qui n'a pas. Il diffuse sur tous les ports. C'est ce qui est grave. Moi, je voudrais savoir. C'est ça, va Ou bien c'est pas ça Un petit petits paquet. C'est ça, ça l'architecture du réseau. Vous êtes d'accord avec nous On ah. dit le serveur SME -S là. C'est un serveur mandataire, c'est un serveur web. Il, il gère la connexion internet, il la partage, il fait quoi concrètement De façon très simple. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le serveur S.M.E. Donc, je n'ai pas demandé, comment les fonctionnalités de ce serveur et puis dans quel cadre concrètement on peut l'utiliser. Vous avez dit au sein de l'UNC. Quand vous avez mis à l'UNC, qu'est-ce que ça apporte concrètement, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'il a de plus. Et puis, vous avez dit beaucoup de choses, finalement, c'est pas trop bien, qu'est-ce qu'il fait Dans les années 90, il s'agit de l'annonce de des son principales de passer de métal une sécurisation de l'Ionie. Il a permis un cité et, et, et, et la, la et a su dans le besoin de, de téléphonie en courrier avec la possibilité de mettre des mini-messages SMS limités à 80 caractères. Le, le principaux standard de téléphone mobile DZ sont les suivants. Nous avons DSM, Global system for mobile communication. Nous avons SIMA, code division multiple access. Nous avons TUMA, eh, time division Native access. Et nous avons DBRS, general packet radio service. Nous avons EDGE, enhanced data pour global Revolution. Les Réseaux GSM. Donc ça c'est la structure des réseaux GSM. Ils se composent de trois sous-systèmes. Nous avons le premier sous-système, le sous-système euh, radio BSS. Il assure la transmission électrique qui gère la ressource radio. La euh, BSS comprend les BTS qui sont des émetteurs récepteurs et a un minimum d'intelligence. Et nous avons le BSC qui contrôle ici un ensemble du BDS. Et système de BTS. C'est le sous-système NSS. Ce rôle est d'assurer les fonctions de communication et de routage sur l'influence qui permet l'accès aux réseaux publics RTC ou RNIS en plus des fonctions indispensables. Euh, de communication, il retrouve la fonction de gestion de la mobilité de la C. Permettre à l'occasion de proposer des services types à, à ses clients donnant l'accès à l'interfaçage la, à des réseaux ISM. Ça, c'est le réseau DTRS. Dans notre Idrise, il nomme 2.58. Euh, nous n'avons pas cendé sur euh, le réseau. On a juste à ajouté le module de réseau DSM pour obtenir le réseaux GPS D.52. Nous avons SDSN nous avons le module BZ et nous avons la passerelle Allez, s'il veut passer la S'appuyant aussi sur les normes IMTS et avec un début plus élevé que la deuxième génération. On va parler des différentes technologies de la troisième génération. Il existe plusieurs formes de dans le monde entier. On a le CILIMA 2000, qui se présente aux États-Unis. Euh, on, on a aussi IMTS euh, reportant sur les normes de qui se présent en Europe. On a, aussi un, euh, on a aussi une nouvelle technologie qui vient d'être déployée, qui n'est pas de bon dans le monde entier. qu'on appelle le TDS CILIMA. Il y a peu d'argent franchissant. Maintenant, les différentes technologies les vous qui sont. On a le réseau IMPS. IMPS, on peut dire ici, système de députation mobile système, basé sur le Témonis, tour de cinéma, a été standardisé par le groupe 3GPP, troisième 3G génération, projet-ci-projet. Le réseau, réseau IMPS, c'est une des deux fréquences qui sont. On a 1885. 1885 à 2025 MHz à l'appel et 2110 et 2200 à la réception. Maintenant, l'architecture la, du réseau IFTS. Comme on a présenté le réseau GMS au réseau GPX, donc l'architecture tâche de vient maintenant reposer sur la même architecture. Seulement, au, au niveau du réseau GMS, les antennes réversées, GMS. C'est quoi GMS? GMS, GMS. GMS. GMS. <SCPT2> mm. Et niveau du, au niveau du réseau GSM, si les interrélères étaient appelés le BTS, maintenant au niveau du réseau UMTS, le, les interrélés sont maintenant appelés Node B. Et maintenant le PSC, maintenant c'est appelé le RMTC. Or maintenant les autres systèmes les autres systèmes maintenant des fonctionnalités, ça ne change pas. On a aussi le HSDPA, High dans notre Packet Access, ou la toile de Plus. C'est un protocole de la téléphonie mobile. On peut aussi l'appeler la 3G 5G ou bien le Tibo 3G. Au niveau du réseau HSDPA, on peut trouver deux voies. On a la voie ascendante qu'on n'a pas d'enduit et la voie montante qu'on n'a pas d'enduit. Au niveau de la voie euh, descendante, on peut trouver trois euh, fonctionnalités. On a le HSDPA. On appelle le hash, dédiqué à Channel. On a le On le hash h h h h On a h h h h h h h Channel. On a h channel. On h h h h h h h h h h h h S h h physical channel. Maintenant, la même personne sur la 3G. Maintenant, on peut maintenant se poser la question. On était à la deuxième génération jusqu'à 20. Pourquoi maintenant bon, On n'a pas resté maintenant à la deuxième génération. Juste, on peut répondre à cette question. Les réseaux 3G nous permettent de faire un, les appels vidéo. On peut aussi faire la musique, les services localisés, les, les, les GPS. On a aussi présenté les plus actuellement. Toutes les entreprises qui utilisent la 3 pour une meilleure connexion. Et aussi les achats, et ligne, aussi des vidéos configurations que la, les messages, le WhatsApp et. La quatrième génération, on peut dire que la quatrième génération est le successeur de la troisième génération. Avec les, la quatrième génération a des standards. Et la quatrième génération des standards pour la téléphonie successant la DG et la troisième génération. Avec un début plus élevé que la deuxième et la troisième génération. La 4G est apparue pour les téléphones en 2008 et maintenant les réseaux 4G sont en 2010. Le but de la 4G génération, la 4G vise à améliorer l'efficacité de la communication en augmentant maintenant la gestion des nombres de mobiles dans une série série. Les objectifs ont été visés par la 4G sont, on a fourni une meilleure qualité de service Réduire le délai de réserve, le délai de bout en bout et la fête en poitrine. Assurer la conduite de la session en cours. Ok. Mais oui, vous n'avez pas tout le temps. Et le thème nous intéresse vraiment. Oui. Bon. Ok. Donc je vous laisse la parole d'abord à M. Il a des questions. La présentation, je vous avais qu'elle est bien faite. Et surtout, vous avez parlé d'un sujet que j'ai tant souvent parlé. Peut-être que moi, je n'ai pas élevé là-dessus. Je vais essayer de me détailler. Qu'est-ce que le ruling Il y a forcément quand le numéros, c'est pas une voix. Je peux m'expliquer cela un le... peu. Le ruling, le ruling c'est la, ce le... la possibilité de conserver son niveau sur le numéro. Qu'est-ce que le ruling La possibilité de conserver son niveau sur le numéro. Non, c'est pas possible. handover, c'est quoi Le ruling, c'est quoi Je ne sais pas voir l'assemblée mais... la descente. Voilà, la, la c'est de la... Si vous voulez si vous voulez. On trouve voie ascendant la et l'apport descendant la au niveau de la technologie HASP, PA. Au niveau des autres en non, on a, a de on des fréquences là-bas, on Non, pas importe, on parle pas des fréquences. C'est quoi la voie à La voie descendante. C'est quoi on a sur jusqu'au transfert du fichier. Mobile, de téléphonie mobile. Ça savez quoi des notions de base. Vous savez quoi Au moins une BDS, vous savez, c'est que c'est C'est mobile. Ça permet de faire quoi Ça permet... De ça permet d'identifier le euh, de, de BTS. Envoie oui. ouais, maintenant le. Voilà. Vous êtes sur des hémitières de secteur et à un moment les délit. Des hémitières de secteur et à un moment de délit. Non, ça, c'est la limite. Ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Okay. Mais comme ce qu'il vient de dire, c'est à peu près le même. <coughs> D'accord Quand je prends mon téléphone, tout ce que je vais appeler. C'est ma BDS, la BDS à laquelle le téléphone est connecté, c'est cette BDS qui s'occupe de mes communications. Que ce soit des communications téléphoniques ou par Internet. Okay? Maintenant la voie ascendante, quand moi je prends mon téléphone, j'appelle, le fait que voilà, mes données quittent ici, ça monte vers la BDS, ça la voie ascendante. La voie descendante c'est quand j'ai la réponse qui me réserve. de la BDS vers mon terminal il permet à il y a deux voix au niveau de certaines technologies comme il dit il y a deux fréquences différentes quand tu veux monter, quand tu, tu appelles tu utilises un canal Maintenant, quand répond voilà. tu reçois la réponse c'est une canal. c'est du c'est du chargement et du téléchargement en fait veut euh, euh, faire c'est informatiques. apparemment, c'est pas gagné. Alors, je, je, je <rire> C'est pas gagné. Là. Ok. C'est votre architecture de Je vois C'est pas le HNF. C'est C'est c'est un peu C'est la peu C'est quoi C'est quoi C'est C'est quoi C'est quoi C'est un C'est quoi C'est C'est C'est par rapport comment C'est le VLR C'est le le VLR le le le VVD le localisation location et RVD registre HLR aussi donc c'est vous voilà donc à partir de ça qu'est-ce que vous pouvez dire Quelle est la différence Qu'est-ce que vous avez vous vous donc, on peut même de les mais, par exemple, si on peut, on peut, on peut les des étudiants du c'est une base de données, donc même si on met maintenant les étudiants là, ça maintenant, c'est le fait maintenant qui permet de les localiser. Même si maintenant, c'est le même aussi pour les étudiants de Kamal. Donc maintenant, c'est une donnée qui fait maintenant différentes... Tu c'est que je vais C'est comme si je n'ai pas trop compris le sujet. Moi je m'attendais à dégager les eaux de la 3G+, et ma une solution 4G. Qu'est-ce qui vous a proposé vraiment une évolution Vous la cacher, on a une Moi j'ai déjà... Qu'est-ce que vous avez fait Quelles sont vos motivations Ce qui vous a motivé, c'est de pas je de la tête. Donc maintenant, je vais parce que... Monsieur... Euh, pour avoir une meilleure connexion. Parce que la toile est déjà saturée. Il y a aussi le trafic qui au niveau de l'organisme de la BNT Sécurité, de la Direction générale, de la secrétariat de la DSAD, des missions se de sécurité, aussi à des sous-directions, à savoir à la direction administrative, et des finances, direction réglementation et coordination, des Direction Édite Économique et Satisfaction de Contrôles. Quant à l'aspect de la VNT composé d'un batterie de serveurs et ensuite, ensuite un, un, un routeur Cisco, un routeur, routeur mesotique et des access points et un Pour parler du fonctionnement de POS, POS est tout d'abord la commune de qualité service, de service. C'est une expérience qui signifie en français qualité de service. La qualité permet de gérer de manière économique, économique le trafic de réseau. Après, c'est l'établissement. C'est une capacité pour nous de nombreux critères à savoir. On a de nombreux critères à savoir. On a la, de critères à savoir. On a la, la source et la destination du parc et le protocole utilisé. La concession de réseau, la banque, passante on dit, il peut distinguer différentes structures, il permet de distinguer différentes de Il permet aussi de consacrer une partie de la bande passante et de un service continu, c'est-à-dire, un service continu, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la qualité et la mise en place, on a la source et la destination du paquet de protocoles qui IDP, TCP, ICMP on a le port source et la destination d'un la de protocoles de la convention des réseaux, la de d'acte gestion de la le on a la passante pour ce de la Ce protocole, c'est ce qui permet d'assurer l'intégrité des clients, mais aussi on a nos qui de faire nos certification, le certificat, micro les virages et sécurité des portes, de faire On a laissé quelques configurations bien dans au niveau de la on a ici choisi le type de connexion VPN, ainsi on a paramétré les différents serveurs. Au niveau des certificats, après toute communication, vous devez obtenir ces fichiers qui constituent la clé privée et la clé. Au niveau des configuration de ont le domaine, ça c'est le local, et ensuite on a créé un objet de stratégie de groupe, ou pouvez qui permet de gérer... De manière économique, le trafic du réseau. On choisit ça si c'est un groupe ou bien un, un utilisateur. Ici, dans, dans ce cas, on a pris un utilisateur et un groupe. On, y, on, a, créé de, on a créé trois groupes, à savoir B, technique, B, logistique et B, administratif. On a, on a attribué des adresses et des utilisateurs en affectant leur bande passante. Après toute communication, Voici les informations fournies au niveau du routeur méthodique, l'air adresse IP. Au niveau des configurations des vélages, on a lancé pour séparer les informations qui se trouvent au niveau de la suite de la station B. Par exemple, un gars de l'administration ne pourra pas lire les informations trouvées au niveau de la technique. Ici, c'est ce les ports, à savoir en utilisant chaque, chaque interface, chaque VLAN, on a qui deux ports au maximum en utilisant la sécurité, ce qui est le mode de violation. Pour chaque pour, pour chaque VLAN, on a créé des sous interfaces pour qu'ils communique entre eux. Mon retient donc que entreprise ne pourra être fière si les équipements qu'elle utilise ne sont pas performants. La pour nous avons voulu faire, les de de par de avec une optimisation des de service dans une entreprise VNT, VNT, VNT, VNT, VNT, VNT, VNT, C'est C'est bon. Voilà. Et, sur votre plan, vous voulez administrer un réseau sur le serveur. Et vous voulez gérer la qualité du service sur le même serveur. N'est-ce pas? Et, pourquoi? Pouvez... Je vois des configurations de les boutiques et de boutiques, je ne sais pas quoi encore. Je vais me dézerrer la qualité de l'utilisateur en spécifiant les utilisateurs. Par exemple, un groupe d'utilisateurs qui a besoin un maximum de 20 passants pour les utilisateurs. Vous ça. Par exemple, les utilisateurs qui n'ont pas l'objet de. La lucutine n'avait pas continué d'être. Vous voyez que. Oui, elle est dans le train, de Parce qu'on de la station BNT. BNT. Oui. Voilà, vous affichez par la voilà, L'architecture est là. Oui, oui. Il y a des serveurs web, des serveurs, des, des serveurs, des serveurs. on a paramétré nos serveurs c'est le 7 2008. le 2008. c'est là. c'est quand vous parlez d'une forcément il y a toujours une architecture qui est là. voilà, disons, la plupart il y a toujours une architecture qui est là. quand vous avez donné une architecture, vous vous le 7 le le le Ici, nous avons apporté la qualité de la main du passant, mais vous savez que vous servez ici Nos services. Ici, on implémente Oui, mais où est-ce que vous servez ici là. Il y avait une architecture qui était là. Vous avez amenacé que vous avez ajouté là. Où est-ce Si, en fait, On juge le travail en fonction du résultat, en fonction de ce que vous dites, et en fonction de ce qu'on voit dans nos mémoires ceci Si je prends votre mémoire ici, bibliographie, bibliographie, est-ce que vous avez mentionné quelque chose En fait, y a copies Est-ce que vous avez mentionné quelque chose dans votre bibliographie On n'écrit pas ça au hasard. Tout ce que vous allez écrire ici, ça c'est que vous avez pris dans les dans un site et que vous avez utilisé le site dans la, bro, dans la brochure. On ne vient pas ici au hasard et se mettre à expliquer, à expliquer quelque chose. Euh, si on prend un peu la page numéro 20, quelle est la différence entre A au et O dans la On ne prend pas les figures comme ça, on, on met dans la brochure sans comprendre. Quelle est la différence entre les deux Très loin, et si vous choisissez le Windows Server 2008 pour cette entreprise, à euh, mon euh, idée aujourd'hui, le Windows Server 2008 a tendance travaux abandonnés. abandonné. Et si vous prenez un serveur déjà ancien, vous travaillez pour une entreprise avec ce serveur Windows euh, 2008 et vous n'êtes pas à la hauteur de défendre ça aussi, comment on peut admettre, comment on peut valider ça bonjour madame mademoiselle de messieurs bonjour sage invité moi je me rends très fort de la vitesse et je suis là sur ce ma matin pour vous présenter notre thème qui est mise en place des réseaux à régler par les zones, avec mon camarade baumar si le but à travail est d'intégrer un système et traiter toutes les informations dans les services en redondance. Nous avons le plan du travail. Nous avons une introduction, un, généralité sur les réseaux informatiques. Chapitre de présentation du domaine d'application. Chapitre 3, interconnexion des réseaux en redondance par un réseau WAN. Chapitre 4, étude technique de preuve. La démonstration et la conclusion. Aujourd'hui, Internet est largement utilisé dans le monde et est le plus orienté métier. Les organismes offrant la connexion Internet sont intéressés par la tarification pour les clients, pour les ressources qu'ils consomment. À travers de tout le monde parallèle, c'est développé. Des sites marchands ont fleuri. les services pour les particuliers, comme les guides terrain, pour nos voyages nous simplifient bien la vie. Le réseau informatique est une structure, un ensemble qui permet plusieurs éléments de s'interconnecter entre les selon l'architecture afin qu'ils puissent communiquer certaines des informations. Son objectif est le partage des ressources matérielles et logicielles. Nous avons la topologie. La topologie, c'est l'ensemble des méthodes physiques standards qui facilitent ou orientent la circulation des données entre les ordinateurs dans un réseau. Il existe trois types de topologies à savoir. La topologie en bus, la topologie en étoile et la topologie en anneau et fonctionnaire. Déjà, il existe deux types d'architectes. Nous avons l'architecte poste à poste et le client serveur. Deux, nous avons la, la représentation du domaine d'application. Le groupe Guinée Industrie est une entreprise de fabrication et de la commercialisation de Turc de Sima, située dans la périphérie de Conakry à Kabiré, dans la préfecture de Dibéka. La Guinée Industrie Sima est une filiale de Guinée Industrie 12 mois seulement après la pause de la première préfecture. Le premier ministre de la République, Mohamed Kofana. cette industrie a procédé le 2 février 2013 au démarrage effectif de la production à capacité de 600 emplois. Et voici l'organigramme. L'objectif du Simard, à partir de la République de Guinée est servir la sous-région. Sa mission est la production et la commercialisation des produits, de satisfaire les besoins des consommateurs. Et il a pour mission de devenir le maire dans ce domaine. Et les autres par dépendance. Nous allons le voir. L'Internet, le personnel, c'est un routeur et les postes clients. L'internet représente le voire au niveau des postes clients, représente le voire, comme on dirait, le, WAN, LAND de moins. Le, nous avons le pnc le PNC2, le, point, le, point, le point, joue le rôle d'interconnexion, c'est-à-dire le routage d'internet entre WAN et LAND. Pour le portail captif. Un portail captif est une application qui permet de gérer l'authentification des utilisateurs des réseaux locaux qui souhaitent accéder à un réseau externe. Généralement, il oblige les utilisateurs du réseau local à s'identifier avant d'accéder à un réseau externe. C'est une distribution préférée développée en 2014. L'objectif est d'assurer les fonctions de parfait E de routin. Nous avons Acasa, 07 et Sillisport qui sont aussi des distributions comme le PMC. C'est de nous faire l'étude technique de On Le est une distribution est développée en 2004. Son objectif est d'assurer les fonctions du parfait et du bouquet. Mais aujourd'hui, la proposition générée ce par cet applicatif lui a permis d'étendre ses fonctionnalités. Dans notre cas, nous avons utilisé un poste de travail avec les caractéristiques. Donc, nous avons attribué un pour 20 giga et au conseil 20 à la RAM. Le premier plan sur l'écran de lancement. Le second, il suffit de taper ici la lettre e pour ne pas quitter cette lance à mode la live série. Le troisième, écran. Le troisième écran, il suffit de taper setting. Il suffit d'accepter. Il suffit de taper c'est des pour accepter les conditions d'installation. Le quatrième, il suffit de taper Reboot pour le redémarrage. Le cinquième, de... c'est la configuration des quatre réseaux. C'est-à-dire attribuer le réseau 1 à un et le réseau 1 à un réseau Le Maintenant, voici, au niveau de la configuration, il s'agit de taper une adresse IP. Là, notre adresse IP ici est 192.168.1.1. Après, on passe au niveau de l'interface graphique interface graphique dans laquelle nous avons dépilé le système le système pour, pour, pour le portable pour revenir au, au niveau du user manager pour la création des utilisateurs et de faire de si je veux faire tout le monde s'il y a une question de révolence si on a créé un utilisateur on nous a donné y compris du mode par exemple c'est ça et pas c'est pas aussi on a pour les Nice pour les pousser que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 on peut vous, Votre lieu d'application n'est pas médicé, le libellé. Oui, mais d'application, deux points, ah, comme est mon lieu d'application. question que je c'est les... les... que... les... euh, mon père, on n'a pas pris par là. C'est que, euh, dans ce qu'on avez votre a... application, je ne vois rien ce qui concerne GI. Oui, ah, bon, d'application. Donc, est Dans votre application, tout de suite ce que vous nous avez montré, ça c'est n'importe où. On peut faire. ça. On a fait ça. On a fait ça. ça. ça. La pertinence la pertinence du thème. Il, faudrait que, il ne suffit pas de dire que moi je vais aller appliquer euh, ça quelque part. Il faudrait que le besoin soit là. Il y ait nécessité d'installer votre... Dans tropique Et moi, dans le mémoire que j'ai lu, dans votre exposé, je n'ai pas vu cette pertinence-là. La nécessité d'installer votre ont proposé la solution-là pour développement technique, Mais c'est pas le but. Est-ce qu'il y a nécessité de le faire Quel est le problème qu'ils ont Pour que cette nécessité-là s'impose chez eux C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez Peut-être que vous, je me suis fait euh, mal comprendre. Mais quand vous voulez appliquer quelque chose, il faudrait que vous fassiez ressortir la pertinence de ce que vous leur proposez. Est-ce que vous comprenez la nécessité? Mais moi, je n'ai pas vu cette nécessité-là, okay? Ni dans votre exposé, ni dans votre démonstration, ni dans le mémoire, okay? je n'ai pas vu ce problème, ok? La pertinence. Ok? Moi, hein? voilà la question, moi, c'est mon point de vue. Je j'ai mal vu mais j'ai mal compris mais c'est pas possible. I think something something something something something something something Mademoiselle, il faut que tu te parce compte, il faut que tu parties de l'érable. Si tu laisses seulement celui-ci parler, on va te montrer. Est-ce que tu peux laisser parler à la démoire de l'érable Mais parfois, eh, eh la proposition de la bande de la bande, de les différentes gammes nous avons ASA 5505 qui a un débit qui permet d'accélérer les informations jusqu'à 150 Mbps et 5510 300 Mbps mais ce que vous allez constater ici plus le débit est élevé, la valeur est grande Voici quelques services que nous avons configurés dans le projet ASA 5505. Service là, nous avons configuré le service là, là au niveau de l'administrateur local. Pourquoi Parce qu'au niveau de l'administration locale là, il y, y a des adresses qui peuvent priver dedans. Mais pour avoir de la connexion à l'internet, il faut que nous traduise ces adresses publiques, privées là en public. Nous avons utilisé des ACV, parce que notre administration locale là est grande. Pourquoi nous l'avons utilisé Parce que le BNACOIC est un protocole qui permet de nous configurer ça de façon automatique. Parce que nous ne pouvons pas configurer tout ça statiquement, de façon manuelle. C'est trop vaste. Le service SSH. on a utilisé ce service pour l'administrer d'équipements à distance, de façon sécurisée. Le service SSH, lui, permet de filtrer les paquets en et de C'est-à-dire permettre à une personne de faire ça ou non. Nous avons passé à la démonstration. Et ici, c'est le serveur DMZ Cyber, c'est-à-dire là où tout le monde peut se connecter. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le Parfait. Avec cette commande, on va vérifier notre configuration. Voici, par exemple, interface Ethernet 00. Ici, on, vous savez, avec le Parfait, on configure en première position, après on affecte le port. Il y a sécurité-level ici. Sécurité-level, c'est quoi C'est un niveau de sécurité qui varie entre 1 à 100. Ça, je vais recevoir en même temps. Voici NAT. Nous avons configuré NAT pour, pour notre DNZ, pour qu'il accède à l'Internet. Et... Voici notre aussi pour notre administration locale. Voici autant de Lui, il permet d'administrer de, des équipements à distance. Et voici l'inspection de la police globale. Vous savez, dans un pays, la police joue le rôle d'inspecter les gens. Maintenant, nous avons configuré ça aussi au niveau de notre administration locale. Pourquoi Parce qu'il permet de, de, de gérer le trafic. C'est-à-dire les gens qui, ils, qui doivent sortir, aller à l'Internet, lire des vidéos, telles que tout, tout, tout, tout ça. Donc on va pinguer maintenant pour le vertu. DMZ. 192.168.2.3. Là où on doit avoir l'internet maintenant, avec cette adresse, on va voir. 197 249 210 50. 249. Dans le domaine de la sécurité informatique, pour accueillir de nouvelles connaissances. Mais nous recommandons à de ce parfait. Pourquoi Le mettre en place ici, parce qu'actuellement, il ils n'ont pas de parfait. Parce que pour mieux sécuriser leurs données, les recommandons d'utiliser se parfaitent à la séquence de Pour qu'une personne mal intentionnée vienne accéder à leurs bases de données, par exemple, modifier leurs diplômes, leurs leur révélés de l'autre, tout ça. Maintenant, nous nous serons sans terminer, sans exprimer notre gratitude à travers la direction générale de l'INC et à notre gouvernement, en tant qu'ici ça à tout le monde. Merci à vous vraiment et à nos saints parents Voilà, Non, non, C'est bien. C est c est bien. bien. que l'institution UNC je vous c'est je voilà, l'appelais, je est-ce est que... En attaquant ce travail, quand vous avez commencé le travail, il y a eu des contacts avec eux, vous avez eu une sorte de consultation, et à l'issue de ça, avant cette présentation aujourd'hui là, est-ce qu'ils sont au point que vous avez fini ou de une travail que vous les avez promis Est-ce que vous les avez fait un contrat de, de, de montrer le travail fini quoi Ce que vous avez fait tout de suite, regarde la pratique pratique. pratique. Avec Est-ce que vraiment ils sont prêts, à vous, vous? accepter pour l'implantation Vous savez, maintenant possible. la décision si on revient à nous, à, en fait. La vie sont bien, ça revient à qui À l'administration. À l'autorité la... Oui. D'accord. Mais quand même, nous, les recommandons ça, parce qu'actuellement, là, c'est l'équipement, là. Est-ce que le charme, le parafé, c'est matériel Oui. oui. oui. C'est avec C'est Non. C'est donc. Je peux vous montrer Il n'est pas Et Oui, il Et il est à Bon, 5 millions. 499 euros. Nous pouvons arrondir ça, 5 millions. Oui. Oui, pas si c'est une journée dans la semaine. Je ne pas qu'il y ait un problème. Oui, c'est vrai, il y a fort chez un habitant. On regarde de collier pas. Oui, c'est il y, a, il y a, beaucoup de modèles, modèles. Il y a beaucoup de modèles. Là, c'est le tout petit. Ça c'est petit. Le tout petit. À 5 millions. Ah, le millions. Et vous, c'est combien de millions millions. ça c'est matérialisé c'est Ok, l'administration D'abord qu'ils accepte d'avoir c'est <coughs> okay, le moins de 10 ans, il faudrait quelqu'un ça. Quelqu ça. Oh. Oui, je vais vous faire oui. finir, oui. oui. je Le thème de titre porte sur la mise en place de la technologie près des présents par Moussa dans le groupe et moi personnellement jure mon imitateur sous l'encadrement de M. Satonou, ingénieur de sécurité et de Avant de commencer, rendons hommage à nos très chers professeurs M. Silla Abdoulaye et Dr. Barry tcherno mamadou que l'air en en paix. Le plan de notre travail est le suivant. On a l'introduction générale, la problématique, les objectifs du Fremdélé, la présentation de l'Université Nogo Konakri, la solution et fonctionnement du Fremdélé, la démonstration, la conclusion et les perspectives. La technologie Frame a été développée à l'origine en tant qu'extension de RIS. C'est une version simplifiée de x standard standardisée en 1990, qui permet d'obtenir un débit compris entre 56 kbps et 2 Mbps, voire même plus. Pourquoi le Frame rate? Plusieurs raisons expliquent l'adoption du problème de 30 par de nombreux acteurs du monde des télécommunications. Certains de ces rôles sont son le marketing. Les opérateurs de réseaux partagés aimeraient qu'on augmente leur part du marché par ce réseau bruit. Et les constructeurs de matériel aimeraient qu'on renouvelle leur part en proposant une nouvelle technologie. D'autres sont techniques. La nécessité de répondre à la demande croissante d'interconnexion des réseaux locaux, notamment dans le cadre d'applications client-serveurs. Prendre les agents objectifs tels que avoir une meilleure utilisation des réseaux loués, l'adaptation aux nouvelles applications et des systèmes de transmission des réseaux locaux, avoir un rôle de et une qualité de service adaptatif. L'Université Nombo conakry est située en plein cœur de Nombo dans un quartier résidentiel paisible et sécuritaire avec un accès facile. Elle a été créée en 2007 à l'initiative de cadres biniens diplômés d'universités américaines, françaises, canadiennes et marocaines, afin de donner la chance aux jeunes étudiants africains de s'épanouir à l'instar de leurs confrères occidentaux et asiatiques. L'Université possède un routeur avec directement relié à l'Internet, avec un pare-feu, un réseau local connecté au CPR pour les utilisateurs et un réseau local pour l'administration. L'UNC est l'une des plus grandes universités privées de la Guinée, a des partenaires un peu partout dans le monde et possède une infrastructure un réseau avec ses services. Mais ces services ne nous permettent pas de communiquer facilement et à moins de coûts avec ses partenaires. Donc c'est pourquoi nous, nous proposons de... Nous nous proposons la technologie Frame Relay. La technologie Frame Relay nous dit quoi C'est un protocole de communication, à commutation de paquets, conçu pour assurer la transmission des données à faire beaucoup C'est aussi un protocole qui agit au niveau de la couche physique, au niveau de la physique et liaison de données du modèle OSI. Il est utilisé par les fournisseurs d'accès à Internet pour transmettre des signaux globaux et numériques entre des réseaux LAN à l'intermédiaire des, des, des réseaux et On a notre, l architecture de l'UNC. Notre architecture proposée est la suivante. Pour que l'UNC puisse utiliser la technologie FrameVery, il faudrait qu'elle passe par un fournisseur d'accès. Voici notre fournisseur d'accès. Parce que l'UNC est en partenariat avec Orange Guinée, Or, que Orange Guinée est un fournisseur d'accès. Donc, pour que l'UNC puisse utiliser cette technologie, il faudrait qu'elle passe par un fournisseur d'accès pour transmettre ces données sur ses partenaires tels que la France, le Maroc et ses plusieurs partenaires. Donc, nous, on a choisi ici deux partenaires, la France et le Maroc. C'est cette la parole à mon ami Dersopogonosa. Je vais vous expliquer les équipements de, du frein Bonjour tout le monde. Euh, bonjour tout le monde. Je vous expliquer c'est quoi le frein D'abord pour commencer je vous explique les composants de frame relay. Frame relay, on ne peut pas mettre une telle technologie en place sans connaître ses composants. Donc frame relay a des composants souvent. Donc on a des DTE, des DCE, des SDC, les PDC et les CV. Euh, après ça, nous avons le fonctionnement de frame, euh, de frame relay. Que la technologie frame relay fonctionne. D'abord, nous avons l'ensemble des DCE ici. Ici, dans le niage tremblé, l'ensemble des DCE c'est un SVC. L'interconnexion des DTE, c'est un PVC, c'est chose entre un DCE et entre un DCE et un CV. Donc ici maintenant vous voyez comment le message passe. Le message, toujours, le message suit toujours le chemin le plus. Pour. C'est pourquoi nous avons envoyé un message du routeur A pour que ça puisse venir au routeur B. Ça suit le sujet le plus court. Ici, nous avons l'ensemble des switches interconnectés entre les... Ça, c'est le MIH Frame Ici, après ça, nous allons avons, nous essayer de vous expliquer les types de mappage. En Frame Relay, nous avons trois types de mappage. Nous avons le mappage statique, le mappage dynamique et le mappage point-to-point. Le mappage statique, c'est quoi Le mappage statique permettre de mettre une communication entre les partenaires de façon générale. Le mappage euh, euh, dynamique permet de mettre une communication de façon générale, mais ce genre, mais pas, inverse n'est pas activé. Le mappage point être point. C'est de mettre une communication entre tes partenaires, mais de façon particulière. C'est-à-dire quoi Quand un routeur A veut communiquer avec un routeur B, il se connecte dans le routeur A et il envoie un message directement dans le routeur pour que le routeur C ne reçoit pas le message. Donc c'est pourquoi on utilise le mapage point-to-point. Démonstration, ça c'est la configuration. Nous avons un chemin à configurer. Nous avons le nuage Fram Relay, nous avons l'adresse mère du nuage Fram Relay. Nous avons les routeurs de la Guinée, de France et le Maroc. Ici, nous avons l'adresse IP des réseaux locaux. Nous avons les DLC. Les DLC permettent d'identifier un paquet jusqu'à sa destination. Pour que un message quitte du routeur A vienne jusqu'au routeur B, et que le routeur B sache que le message vient du routeur A, il faut qu'on utilise le DLC. Donc, c'est pourquoi on a dit ici, le DLC, euh, le, la Guinée est pour que la Guinée commune avec la France, c'est 102, pour que la France communique avec la Guinée, c'est le 201. Ainsi de suite. C'est ce qui est expliqué là. Ici, le procédure de la mise en place de la, de, de, de, de la technologie Prime Relay. Nous avons d'abord la première des choses. Nous avons la configuration de néage Prime Relay. C'est-à-dire quoi L'activation la, la, la, euh, des, des céréales. Après, ça, nous avons la configuration des bases de, base de routeurs. C'est-à-dire quoi Les, les, les Ethernet, On active les fesses Ethernet et le, le gateway des réseaux locaux et puis et plus l'air masque, et puis le clock rate du routeur. Après, on passe directement au mappage dynamique. Le mappage dynamique, comme je viens de vous dire, d'abord on commence par l'activation du frame relay, et puis on a la création de sous-interface multipoint, c'est-à-dire le DLC. avec le DLC. Mais ici, activation de frame relay maintenant avec le DLC du tracé déterminé, c'est quand maintenant un routeur veut communiquer avec un autre routeur, le DLC qu'on attribue là-bas, c'est là ici on active ça. Donc le procédure de routage dynamique avec le protocole OSPF. Le protocole OSPF est un protocole de routage interne de type à état des liens. Donc qui est de l'intervalle de 1 à 1024. Ici, nous avons le mapage statique. Le mapage statique est presque la même chose que le mapage dynamique parce qu'eux utilisent la diffusion du multiple point, point. Mais la seule différence est que ici on parle de la diffusion, du, du broadcast, la diffusion. C'est-à-dire quoi quand un, routeur communique avec, quand un routeur A veut communiquer avec le routeur B, le message qui est dans le routeur A, rien ne doit laisser, tout doit être dans le routeur B. C'est ce qu'on veut dire ici au niveau du broadcast. Le mapase point-to-point. L'activation de frame relay, on active le frame relay, comme je viens de vous dire, c'est presque la même chose. La seule différence est que l'activation de frame relay avec les DLC du trajet concerné, ici on utilise le point-to-point. -point. Donc là-bas maintenant, on a les tests de vérification. Donc pour ça on va taper Le commandes que nous avons tapé pour la configuration Donc nous rentrons dans le routeur On vient ici, on met les boule. Bon après maintenant on, a, on met show On tape running Bon ça c'est le commande L'explication à laquelle je viens de vous, faire, euh, de vous dire, ça l'interface face Internet, on a l'interface face Internet et l'adresse IP, euh, l'adresse gateway des de, de, de, de réseaux locaux depuis son masque. Après ça, on vient directement au niveau du face Internet, là-bas c'est pas activé 0.1. Donc, après, on vient au niveau de l'interface serial 0.0. Là-bas, c'est activé. Parce que, regardez, on a nos IP à l'adaptation frameraine, mais le clock red est activé. Après, on vient au niveau de l'interview. C'est là-bas, maintenant, on active le DLCI. Donc, c'est les DLC qui sont là pour que, le, le, ça c'est l'adresse IP de la Guinée, pour que euh, la Guinée puisse communiquer avec euh, la France, on utilise le DLC 102. Pour que la Guinée puisse communiquer avec euh, le Maroc, on utilise le DLC 103. Après, là-bas, maintenant, on viendra au protocole de routage. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ça, c'est l'adresse euh, IP maintenant des réseaux. Après, maintenant, ça, c'est la zone, ARIA. ARIA0 est une zone. Donc, on peut utiliser autre semaine. Nous, nous allons utiliser ARIA0 ici. Après ça, on peut taper directement autre commande. On a exit, on sort. Après, on met une boucle super utilisateur. Après, on met show. Frame Relay, show frame Relay, P map. Bon, ça c'est le nouveau du mapage. Vous voyez Ça c'est le nouveau du mapage. Vous avez le Serial 00 est activé, plus point 100, qui est le DSI pour que la Guinée puisse communiquer avec le routeur de la France, c'est le DLCI qui est là, le 103 pour que la Guinée puisse communiquer avec le routeur du Marek Semillier et c'est ça qui est la dynamique maintenant Donc après ça, on vient directement... Après, chauffe-frangler des PVC. Le chauffe-frangler des PVC. Vous voyez la même chose, l'interface est activée le céréal. C'est pour commencer les informations que nous avons tapées dans le routeur. En fait, vous voyez maintenant, ça c'est LMI, on a plusieurs types d'LMI. On a le type Cisco, on a le type, euh, le type Q933A, on a le type euh, euh, ANSI. Mais si nous on, a, nous on a utilisé le type Cisco, c'est ce qu'il y a là. LMI de type Cisco. C'est ce que la commande la montre, sauf so un menu marque. Donc on va essayer de le pinguer, voir comment euh, les choses marchent. Ça c'est les messages dans le routeur Maroc. On vient directement, successful, ça marche. Dans le PC4, directement dans le PC de la Guinée, successful. Dans le PC3, directement dans le routeur ici, le PC6. Successful. Donc, euh Merci. de fin d'étude et à l'instar des différents outils des actions et applications des réseaux locaux, nous proposons à UNC l'établissement des réseaux Fram au sein de l'université de qu'on a créé. Pour, la, pour assurer la communication, la communication est assurée par l'utilisation des protocoles de routage. De pour perspective, nous prétendons poursuivre nos études et recherches pour la mise en place de la technologie Frame Relay avec les différents protocoles afin d'améliorer les services avec les nouvelles versions ou protocoles. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Euh, euh... <rire> Jusqu'à maintenant là. Toute la journée a été mise à profit pour écouter nos candidats et c'est l'heure maintenant de la délibération. Donc je laisse vraiment le temps à monsieur le rapporteur de vous livrer le, choix, le résultat le de notre rencontre. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les différents candidats. Okay? Et... Et... Le brillant thème ici. Donc, sur ce, on va délibérer selon l'ordre qui est sur la liste de fiches de notes. Donc, il n'y a aucun recalé dans l'ensemble. Okay? J'ai dit à certaines personnes de, de corriger leur rapport. C'est sous condition. Ils ont validé, mais sous condition de corriger leur rapport avant le la remise des diplômes. OK Donc, sur ce, Ba Aïssa Toulamarana a obtenu la note de 7,75. Ba Amadou Bente, 7,50. Ba Amadou Ouri, 8,25. Ba Mamadou Alareni, 8. Bas Mamadou 6.83 Bas Mamadou 5.1 Bas Mamoudou, 7.58 Bakerno Amadou, 6.83 Balde Mamadou Saliou, 6.75 Bakerno Kerno 5.1 Bari Boubacar Sayo, 8.33 Bari Fatoumata Oumu, 7.16 Bari Mariama 8.16 Bakerno Kerno Syre. 6.40 eh, le temps pour moi Bari Kernosire, 6.40 Kamara Lai Iwa, 8.00 Gallo Abdoulaye M, 6.50 Gallo Abdourahamad, 6.75 Gallo Adamawa, 6.25 Gallo Alpha Amadou, 7.58 Gallo Alpha Omarou 7.33 Gallo Aminata, 8 Yalo Oulematu, 758. Yalo Kadiatou, 708. Yalo Kadiatou Lamarana, 683. Yalo Mamadou Guldé, 683. Yalo Mamadou Madiou, 783. Yalo Mamadou Saliou, 775. Yalo Mariam 750. Yalo Ousmane Sajo, 750. Yalo Yarouba 775. Dumbouya Balamousa, 69. Kamba Kadiatou, 7,50, Keta Moussa Saliou 566, Sano Salou Lusseni, 683, Siribe Moussa, 633, So Abdul Salam, 750. Et enfin Sidla 750. Il y a une étudiante qui est dans le groupe 3. Son nom c'est quoi oui qui est dans le groupe 3, Kaba 7,9. Et il y a une troisième aussi. n'est pas que le réseau local en utile pour la connexion d'Internet n'est pas bon. Mais plutôt votre préoccupation c'est comment euh, interconnecter euh, l'UNC avec euh, les autres le hein, avec l'excellent Maroc-France. Ça non. C'est pas dire que nous, le réseau qu'elle a un problème de connexion. Ok, merci. Je passe la parole. Une question. C'est quoi Le mot pass c'est l'interconnexion entre le DLC et l'adresse IP destinataire. C'est la correspondance entre le DLC et l'adresse IP destinataire. Question que je viens vous poser. Pourquoi l'apparition de l'arbre voie sur Pépé a réduit le flux de l'air en être plus que la toute maison d'un réseau et de transportant la voie sur Pourquoi Parce que déployer l'infrastructure réseau des opérateurs coûte énormément de l'argent. Oui. Pourquoi vous vous tenez toujours à développer vos offres alors que nous avons d'autres possibilités pour ça Ça, C'est la première question. La deuxième question, vous répondez à bénévoles. je êtes dans la même question. Allez-y. Non. Regardez le cas par exemple du débit. Régis dans le domaine du bas débit. D'accord Oui. Contrairement aux autres systèmes. Maintenant pourquoi vous vous accentuez sur un système bas débit alors que vous avez d'autres possibilités. Ou bien vous, vous êtes euh, concentré sur votre travail sans pour autant regarder le cours et le temps non. de la technologie. Parce que pour développer un système, il faut quand même se renseigner sur on appelle, les, les perspectives, sur les autres aussi. Autrement dit, qu'est-ce qui a motivé votre choix Qu'est-ce qui a motivé le choix des pourquoi vous avez choisi cette technologie Pourquoi pas une autre Parce que la technologie pour la mise en place des réseaux qui permettent à une entreprise de, de communiquer avec ses partenaires. Par exemple, UNC a, même quand euh, on a ici, PNC a des partenaires comme COVID, unique. On doit déployer un réseau pour que UNC puisse se communiquer avec, facilement avec ses partenaires. Parce que l'Internet n'aurait pas pu choisir le... celui pour c'est possible. Pour la Parce que protocole vous utilisez le protocole-ci pour déployer un OCPI oui. Moi, je ne vois pas, quand même, euh, pourquoi vous si, pour pensez que ça ça fait des problèmes de Au contraire, il va défendre la faute de son défait moi c'est ce des nous la connexion